De quoi ça parle de... de... De quoi ça parle de shit, là Ouais. Hein Non. non Si, vous avez parlé de cheat Non. Ok, dommage. Par contre, ce matin, euh, c'était vraiment la première fois que je lançais des games depuis je sais pas combien de temps. Euh, et je vous jure, hein, euh, j'en revenais pas, hein, mais en fait, c'est trop bien. Hein. Ouais, ça a l'air bien, ouais. <rire> Ok alors bah du coup moi je... je, je, je, je suis pas comme Aurélien j'ai pas besoin de... Alors euh... Non attends j'ai pas entendu la fin bizarrement je... Mais il prévient pas Mais il prévient pas l'autre Bien sûr que non Ok du coup on fait quoi là c'est quoi le jeu parce que tu dis rien frérot Mais Écoute, Si t'as lancé une partie de ta l'air c'est que tu sais... C'est le truc qui dure ouais, 40 oui. minutes <rire> Non, on va essayer de faire 30... Ouais. Ouais. Les les Attends, pêneuses, pour, et je pour te riz. dire, ma plus longue partie en non-classé, c'était 57 minutes. Waouh. Wow. Moi, c'est 25 cm. <rire> le tournoi que j'ai fait, les gars étaient niveau 4 maximum. Ils venaient de CS, ils nous ont mis une pâtée, j'étais sur le cul. Mais ils se lavent pas Ah bah ça, hein. c'est comme Adrien, ah, non, ça, les, ça. Les, les joueurs comme ça, ils se lavent pas. Hein. Ah bah non, nous, on travaille notre vie. Laver, ouais. c'est une fois par mois. D'accord. Pourquoi j'arrive pas à le tuer, lui C'est le mec qui... <rire> Hop, je te coupe les couilles. C'est que la partie a commencé. Non, ça commence dans 5 secondes, frérot. tu connais vraiment rien. Non, bah. Euh, T'inquiète. <rire> non, tu croyais que ça allait commencer pour de vrai Non, ouais. Ah, moi je t'explique comment ça marche. Ah, oh, bah j'ai hâte. Spike à au B. Oh, bah ça commence bien. Vrai. Ça a commencé là bon. Hop là, le petit headshot qui passe bien. Ah, ah. Oh, une canne et demi. Oh, bien bon, bah voilà. Hein. C'était sub... celui-là. Attention, pour toi je pense que cette partie va être ridiculement facile. En même temps on a Nico dans la partie, non c'est bon, il s'est perdu. je <rire> bah, suis vraiment débile, voilà. J'ai envie de suivre Nico là, voir ce qu'il fait, allez bah. Tu fais trop le mec toi, hein. je vais te calmer direct. Hein. Non mais moi bon, je vais voir les GGM. On sait que t'es un pro. Mais merde, mais merde. Ah, merde. Si, je oh putain de jeu de con, je suis débile. Mais je suis débile. J'avais fait un tap pour voir combien j'avais de kill du coup. Ah, attends un deux. Il est bon que je suis au-dessus de toi, c'est bon. Mais tu sais quoi, Adrien Moi j'aime quand t'es au-dessus de moi. Faut pas que ça devienne une habitude, hein. <rire> oh, tu m'as. J'appelle toi, il m'a volé mon kill. Il en reste plus qu'un. Oh mais, personne... <rire> mais putain, mais Adrien, c'est ta faute si je meurs en <rire> plus, tu. Me... <rire> quoi Qu'est-ce que tu rigoles Je l'ai eu. Là Visu. Perdu. Oups. Et là, il faut vite ré... désamorcer. Il faut désamorcer, frérot. Il en reste plus qu'un, je crois. Il en reste mmh. de... des Oh de... merde. De... Vas-y, couvre-moi, je désamorce. Roros, viens. J'arrive, j'arrive, je suis oh. Ah, Roros, t'as pas été le boss là. Hein. J'avais un... un sniper. Mais qu'est-ce que tu fous, avec un sniper <rire> Si tu ne sais pas, pas maîtriser ça. une arme, tu la laisses par terre. On m'avait dit PGM, PGM ah, Nico. Non, bon, ça je suis déçu. Mais frérot, <rire> mais 1v2 pendant que je désamorce aussi, t'as vu C'est moi je fais tout aussi. Mais p reviens. Mais voilà, mais je me suis trompé de touche. Ah le p derrière, voilà. Encore, encore. Oh trop bien oh, mais, mais non après j'ai pas les bonnes armes parce que j'ai pas beaucoup d'argent euh, ce soir visiblement Et eh bah ben, c'est génial Ah oh, putain de campeurs c'est eux qui traitent de campeurs Vous traitez de campeurs vous êtes des campeurs Mais tu parles dans l'équipe Non mais frère stop spam oh, snipe Mais c'est quoi cette mauvaise foi Box bah, Regarde il est mort T'as lieu d'écrire bonne game à toi, j'ai marqué bonne gamelle à toi. Je suis désolé messieurs mais cette première game est éclatée au sol. Dans un premier temps cette map elle est nulle à chier, dans un deuxième temps ce mode il est nul à chier et dans un troisième temps j'ai pris un spécialiste à chier. J'écoute et je suis nul à chier. C'est <rire> oh, bon c'est un jeu de merde. Improbable. Je vais chercher mon arme on a Bah oui oui. Voilà c'est bon. Mais putain Mais personne vient m'aider, oh, mais ça me saoule Et pourquoi elle, elle, est toujours là hein Et pourquoi mon arme, elle fait genre zéro dégâts Mais toujours plus, mais j'en ai ras le cul, -ce, mais c'est pas possible Qu'est-ce que tu veux, tu veux que je te tire les cheveux, toi Moi, bah, je vais te tirer la queue. Oh, ouais <rire> J'ai toujours oh. rêvé... Euh... Oh, bref. Oh, c'est trop, c'est trop, c'est trop Non, oh, tu nous as tous flashés, à cause de toi, je suis mort Mais... dans votre bac -là, Mais mec voilà, hein. c'est à dire qu'il me met une balle, je suis mort quoi. Ça n'a aucun sens. Non, mais c'était la chauffe, t'inquiète. Non, mais c'était même pas la chauffe, c'était ridicule. Non, mais non, mais quitte. Donc là, ce qu'on va faire, euh, on va faire un Spike Rush. Euh, <rire> vous allez voir là, c'est qui le planteur de bombes professionnel. Et moi, je vais prendre Travis Scott. Hello, guys. Oh, il, a voix, il a une voix sexy ce type. Vas-y, dis-lui qu'il a une voix sexy. Il a un ah, un le voice. Voice. Hello, team. <rire> ah, j'ai envie de le pépon. Vas-y, dis-lui, j'ai envie de te pépon. <rire> Non, j'ai envie de te pépon. Oui oui, oh oh, oh, oui, oui, Bucket. Oh c'est sexy. You sexy, boy. You like a rat mm. mm. like like hey, Roros, te plaît, viens en marche quand on avance comme ça, dans les endroits comme ça, parce que tu fais un bruit, on dirait un éléphant, Qu'est-ce hein. ouais. que vous faites dans les ruelles sombres T'inquiète, si un must-chain, madame dans une ruelle sombre, ça va tout à fait bien. J'aime bien marcher avec toi, Roros, c'est mignon. Ça arrive sur moi. Très bien. <rire> Très bien. Hop Voilà, super, derrière. Oh genre Voilà. Oh Oh J'aurais pu faire une double Oh le seum Ça c'est bien joué de ma part. Je te le laisse Nico. De quoi Il y en a un mid. Ah ouais, mais je suis pas du tout mid moi. J'ai un humain, j'ai confondu Nico et Kroos. C'est pas grave. Ah. Oh putain. putain. Ah, ah y'a un truc sur moi, je sais pas ce que c'est, mais ça peux Plus que 30 secondes. Oh quel en jeu fait, de je merde. Je sais pas, mais aidez-moi. Voilà, bien joué. Oh là là. Allez, ah, bas Ok. Couvre-toi, ah. hein, couvre-toi, frérot. Voilà, c'est bon. Derrière, derrière, Roros. Ça vient. Ah, dommage. On a été monstrueux, là. Pompe, pompé, hop. Attention. Allez, vas-y, Roros, finis-le. Mais Roros Il lui restait plus rien Yeah. Mais j'ai pas sorti ma tête Non franchement t'es nul was... <laughs> oh, oh la balle perdue que t'as pris. Hi guys name? Your... My name is Adrian. Adrian, your voice so handsome. Tu you, you, you like my voice? Yeah yeah. Yeah, thank yes, you. Yes, you're welcome. I'm <laughs> I'm a, a e-boy. Oh ça le fait tellement. What's It's like bro? a e-girl but boy. I <laughs> Thanks. I, I love you bro. Yeah, I love you too. I love the tour. <laughs>